Bonjour à toutes, bonjour à tous. Euh, je suis Bruno Thévenon, archiviste et historien de la ville de Lyon. Je suis aussi ancien journaliste et documentaire spécialisé plutôt en cinéma, mais euh, connaissant très bien aussi l'histoire de Lyon. Voilà pourquoi cette année je propose deux cycles de conférences, dont l'un est la suite d'un cycle entrepris il y a deux ou trois ans autour des gens, des Lyonnais dignes de mémoire. J'avais déjà fait un certain nombre de, de sujets autour de Thème, et je reprends cette année six autres thèmes autour de, de, de, de Lyonnais dignes de mémoire, comme on dit, c'est-à-dire ces noms dont on voit euh, les, les noms dont on voit sur les plaques de rue ou euh, du nom d'une salle, d'un quai euh, de, ou d'un lieu, euh, qui sont-ils, euh, qu'ils soient vivants, euh, enfin, fait, pas du temps sont. Ce sont des gens euh, dignes de mémoire, donc, euh, disparus. Euh, une première conférence sera consacrée aux médecins et hommes de santé. On verra, par exemple, Rabelais, ce grand médecin en chef de l'Hôtel Dieu qui euh, lança, évidemment, la médecine moderne. On verra aussi un portrait, entre autres, de Léon Bérard et sa passion pour le traitement du cancer, qui donnera à Lyon le centre Léon Bérard. On verra aussi comment, d'un petit village du Beaujolais, Claude Bernard est devenu l'un des plus grands et puis stémologue euh, de, Fran de France, est considéré comme l'un des fondateurs de la médecine expérimentale. On verra aussi euh, le portrait de Jules Courmont, hygiéniste, ami d'Edouard Rio, qui poussa à la création du grand hôpital Edouard Rio, Grange Blanche. On verra aussi qui est o Léopold Ollier, créateur de la chirurgie orthopédique, mais aussi Antonin Poncet, professeur de chirurgie en, ch de en chef pardon, à l'Hôtel Dieu. Autant de noms, de grands noms de la médecine, mais aussi de, de tous ces hommes de santé, euh, alimentés par beaucoup d'iconographie, ce qu'ils ont fait, qui ils étaient et pourquoi. Dans d'une con, deuxième conférence, j'aborderai ces autres Lyonnais dignes de mémoire, qui sont plutôt des écrivains, Lyonnais ou de la région, des poètes, des hommes et des femmes de lettres, comme par exemple Henri Béraud, euh, virulent journaliste, témoin de son, son temps, qui écrira de grands romans comme euh, dans les années 30, comme Ciel de Suie, qui montrera combien le brouillard peut être à Lyon important ou moins important. Il écrira aussi La Gerbe d'Or, en hommage à son père qui était boulanger du côté de, de, de, de, des Jacobins, du quartier des, Je, des Jacobins. J'évoquerai aussi le portrait de Louise l'Abbé, la belle Cordière, poétesse de la Renaissance, féministe avant l'heure. J'évoquerai aussi une autre femme, un autre portrait de femme, Juliette Récamier, ses précieux salons mondains qui réunirent le tout lion mondain et artistique. J'évoquerai aussi la mémoire de Maurice Sèvres, poète du XVIe, chef de file de l'école lyonnaise en poésie. J'évoquerai aussi, par exemple, entre autres, hein, parmi tous ces portraits, Joséphine Soulary, le fameux immigré italien avec ses poèmes et ses écrits qui plurent tellement à la préfecture du Rhône qu'il se fit engager, ça a été sa façon de, à lui de, de, de devenir français, lui l'immigré italien, j'évoquerai aussi entre autres Frédéric Dard et euh, ses rares années lyonnaises, mais un grand nom pour Lyon euh, au sujet de San Antonio. Dans une troisième conférence, euh, on oublie trop souvent que Lyon a été euh, la patrie de l'automobile, mais on oublie aussi Souvent, qu'elle a été aussi la patrie des, des grands aviateurs, de héros, d'explorateurs, d'autres navigateurs, comme par exemple, j'évoquerai la mémoire de, de Louis-Ferdinand Ferbert, pardon, de Louis-Pierre Mouillard, de Jean de Verrazane, qui découvrit la baie de New York. Euh, voilà pourquoi, à New York, qui est né à Lyon, et on voit pourquoi à New York, il y a le grand pont euh, en face du, du pont de Brooklyn qui s'appelle le pont Verrazane. On découvrira aussi qui était un Pirot, Marie Bastier, femme aviatrice euh, décédée à Lyon, le fameux, évidemment, Antoine de Saint-Exupéry, qui donnera son nom au grand aéroport de Lyon, mais aussi, comme grand hôte explorateur, Pierre Poivre, explorateur des Indes, pas bien loin de, de, du major Martin, qui lui donnera son nom à une épice, etc., etc. Une quatrième conférence sera consacrée aux chansonniers, musiciens et gens du spectacle, de façon générale, qui sont souvent... Très peu abordé et dont on oublie souvent la mémoire. Évidemment, on pense à Pierre Dupont, le parolier, le chansonnier de la Croix-Rousse, mais aussi à Xavier Privat, immigré de l'Ardèche et qui donnera l'un des plus grands, euh, des plus grands euh, écrivains de son temps. Évidemment, la naissance des Compagnons de la Chanson, ici à Lyon, dans le 5e arrondissement. Ninon Valin, la grande cantatrice du début du siècle, qui fera les grandes ors de l'Opéra de Lyon. Francis Poppy, qui restera célèbre par le Titanic, on verra pourquoi. Roger Planchon, aussi, directeur du TNP, Jean-Marie Leclerc, compositeur du XVIIe siècle, Georges Martin Witowski, euh, créateur du, de l'Orchestre national de Lyon, ainsi de suite. Une cinquième conférence sera euh, consacrée, elle, aux bienfaiteurs, car Lyon est une ville qui, de bienfaiteurs, euh, de héros populaires, gastronomes, sportifs. Alors évidemment, on pense tout de suite euh, Paul Bocuse, à Eugénie Brasier euh, pour le côté gastronomique, mais aussi on évoquera la mémoire, peut-être complètement oubliée, de Jean-Pierre Plenet, euh, bienfaiteur de la ville, qui aura une des plus belles tombes du cimetière de Loyasse, et puis un monument à Lyon et une rue. On évoquera aussi la fameuse famille des Rancy avec leur cirque du côté de la rive gauche, euh, Jacqueline de Lubac qui euh, célèbre actrice de la mode, euh, qui offrit euh, sa grande collection de belles œuvres au Musée des Beaux-Arts. On évoquera aussi Laurent Mourguet, sa création de, de, de, de Guignol, euh, Évidemment Clotilde Biselon, qui est la, la, la, la mère de tous les poilus. Euh, Henri Cochet, l'un des plus grands sportifs que Lyon ait jamais connu. Jean Cléberger, le bon allemand, l'homme de la roche qui a été aussi banquier de François 1er, on verra en quoi il était important pour la ville, et puis euh, d'autres contemporains comme Léa et Napoléon Boulutian, qui fonderont la Fondation Boulutian. Euh, une sixième et dernière conférence autour des gens, des Lyonnais dignes de mémoire, sera consacrée euh, de, de façon beaucoup plus euh, terre à terre aux criminels, aux hommes de loi, de justice, de presse, aux grands journalistes autour de ce grand thème de la presse. On verra ainsi un portrait du juge François Renault euh, assassiné ici à Lyon. Euh, on verra aussi euh, le fameux Jules Bonneau, en quoi il était lyonnais, le fameux anarchiste qui fonda la fameuse bande à Bonneau. On verra qui était Émile Nouguier, Émile Brémont, Eugénie Liboyer, Léon Vallas, grand écrivain, chroniqueur, chroniqueur judiciaire, Santo euh, Caserio, qui était l'anarchiste qui a tué le, le président de la République ici à Lyon, euh, Ambre, grand grand euh, grand... Euh, juriste de Lyon, Alexandre Lacassagne, le médecin légiste, et puis euh, Edmond Lecard, le euh, poly, euh, inventeur de la police scientifique ici à Lyon. Le tout toujours agrémenté de très nombreuses nombreuse iconographies autour de ce qu'ils ont fait, qui ils étaient et euh, pourquoi ils eurent une importance à Lyon.